Donc, euh, nous voici donc pour euh, la deuxième, euh, deuxième vidéo qui est euh, sur euh, la migraine. Donc, euh, moi j'ai déjà compris que euh, la migraine venait quand j'étais en stress, quand il y avait quelque chose qui, qui me prenait la tête. C'est le cas de le dire, voilà, Elle me prend la tête, la migraine. Voyons voir ce que dit euh, le dictionnaire de Jacques Martel. Est-ce que ça vous parle ou pas Moi, en tout cas, ça m'a parlé. Donc on commence. La migraine se caractérise par une douleur intense qui affecte habituellement un seul côté de la tête. Elle, sur, elle survient sous forme de crise et s'accompagne de nausées. C'est tout à fait exact sauf que euh, pour ce qui me concerne c'est pas forcément un seul côté. Ma force vitale est réduite. J'ai tendance à me retirer dans mon coin au lieu de participer pleinement à la vie. Les migraines sont aussi souvent associées à des troubles de vision et de digestion. C'est le cas. Je ne veux plus voir et je ne veux plus digérer ce qui se passe dans ma vie. Ce sont des angoisses de frustration face à une situation où je suis incapable de prendre une décision. Je peux avoir le sentiment de quelque chose qui doit être fait ou réalisé ou qui m'est demandé. La migraine apparaît souvent après avoir vécu une contrariété. Un changement dans mon rythme de vie impliquant une difficulté d'adaptation de ma part peut aussi générer une migraine, comme par exemple la migraine du week-end. Souvent les gens, quand ils sont en week-end, ils ont la ils ont, ils ont migraine. Ouais. Et euh, euh, voilà, on vous en a parlé. Elle expose ma résistance... Pardon, je reviens sur la migraine du week-end. Les gens qui ont, euh, qui ont besoin de travailler, qui euh, ont besoin d'avoir euh, toujours d'être toujours en action, euh, se retrouvent donc euh, le week-end ben, euh, sans, sans travail, enfin, je veux dire, sans travail normalement, quoi. Je veux dire, le week-end, euh, c'est fait pour être à la maison, pour se reposer, pour. Euh, enfin, ça nous est dédié. Et euh, beaucoup de gens ont la migraine du week-end parce que, justement, ils, ils n'ont plus cette activité qu'ils ont dans la semaine, ce train-train, ce train-train auquel ils sont habitués. Et donc, euh, bah, ça leur pose problème parce que du coup, ils se disent « Mais euh, je vais faire quoi de ces deux jours-là Je ne sais pas. Je ne sais pas. » Alors, il y en a qui en profitent soit pour jardiner, soit pour euh, faire d'autres choses. Euh, quoi qu'il en soit, euh, c'est ce, ce besoin... Ce besoin de, de travailler, en fait, ce train-train ce, ce qui leur manque le week-end et qui déclenche donc la migraine du week-end. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, elle expose ma résistance reliée à mon incapacité d'accomplir ce qui m'est demandé. Ma tête surchauffe et me fait mal juste à l'idée du but à atteindre qui me semble inaccessible. Ma tête ressemble à un presto. La pression étant tellement forte que je ne sais pas toujours quelle solution ou quelle attitude adopter. La pression peut venir de mon désir d'être hyper responsable et/ou performant, surtout au travail. Il y a conflit entre mes pensées, et mon intellect qui est surchargé, mes besoins et désirs personnels. Est-ce que je me sens à la hauteur ou ai-je l'impression d'être incompétent, surtout sur le plan intellectuel pourquoi m'en vouloir ou vivre autant de haine ni graine Haine. Je me sens sous surveillance constante. Quand ce ne sont, sont pas les autres, c'est moi qui surveille tout ce qui veut tout contrôler dans ma vie. On se paie ma tête. Et j'en perds la tête. En retournant constamment mes problèmes dans ma tête, j'en viens à oublier que j'existe, que j'ai des émotions qui demandent à s'exprimer. J'ai tendance à nier la réalité et cela augmente grandement mon niveau de stress. Je dois prendre conscience que je suis en train de fuir ce qui me dérange ou que je sens des, incompréhens des incompréhensions et un manque d'amour de la part de quelqu'un. Il est important que j'en que j'identifie quelle est l'émotion que je veux tant refouler, ou la situation dont je veux tellement oublier l'existence et qui crée une tension aiguë et constante à l'intérieur de moi, provoquant la migraine. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Les migraines peuvent aussi être reliées à des problèmes sexuels, tels le refoulement depuis l'enfance qui refont surface. C'est comme un combat à l'intérieur de moi qui se déroule entre mes pensées et ma sexualité. Cela me monte à la tête. Je peux avoir l'impression que c'est comme si ma tête allait éclater. Je peux aussi me poser des questions face à l'identité de mon père, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente. Mes structures de vie demandent à être adaptées à ma situation présente, mais il est dur de laisser aller ce qui est familier pour s'en aller vers l'inconnu. D'où le fait, et ce n'est pas anodin, d'où le fait que de changer, changer sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de vivre, donc de s'ouvrir à tout ce qui est spirituel et d'abandonner le matériel, peut déclencher des migraines. Parce que voilà, euh, on est perdu, on ne sait plus, on a peur. On a peur du, du lâcher prise, on a peur de ce qui peut arriver après. Et si je me laissais aller, qu qu'est-ce qu qui va arriver euh, je, sens, je ressens des émotions, mais euh, euh, si je laisse traverser ces émotions, qu'est-ce qui va se passer euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Où vais-je aller Que va-t-il m'arriver Voilà, tout ce qui peut déclencher des migraines au final. Donc, euh, c'est à nous d'en prendre conscience. Et euh, quand on a un début de migraine qui se prononce qui, qui, qui prévient, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça prévient. Euh, pendant euh, quelques jours, avant d'avoir une migraine, euh, j'ai soit les yeux qui picotent, euh, j'ai soit des, des nausées, euh, je ne suis pas bien, voilà, je suis pas bien. Et euh, dans les jours qui suivent, les deux, trois jours après, euh, j'ai la migraine qui se déclenche. Euh, quand euh, euh, on, on sent qu'elle arrive, c'est à nous de nous demander pourquoi pourquoi elle vient là maintenant Qu'est-ce qui fait que bah, euh, ça me prend tellement la tête à l'heure actuelle, à l'instant T, pour que je déclenche une migraine Voilà, c'est ça le, le but. C'est ça la, euh, la, la solution en fait à diminuer euh, les migraines. Je continue. Lorsque la migraine est localisée au niveau du front, je me demande, je me demande face à quelle situation « Je me sens diminué, impuissant. J'ai besoin d'être plus performant, de trouver une solution. Je me sens limité dans mes capacités, particulièrement les capacités intellectuelles. Je dois comprendre que lorsque j'ai une migraine, j'ai une prise de conscience à faire. J'ai des choses à changer et je dois être capable de les changer, c'est-à-dire de passer à l'action. La migraine me donnant un temps d'arrêt, cela peut aussi être une façon d'obtenir davantage d'amour et d'attention. » Alors, ce que je dois accepter, de regarder la réalité en face. Je laisse les événements circuler librement dans ma vie et je reçois en retour joie, paix, harmonie. En étant plus flexible et compréhensif envers moi-même, je me sens plus léger et je peux m'envoler comme une montgolfière. Voilà. Voilà pour ce qui est de la migraine. Euh, comme je vous ai dit... Euh, je suis encore confrontée à ce problème, vu que euh, c'est entre le, entre le moment où on prend conscience et le moment où on se met à l'action, il y a ce moment de questionnement. Et euh, bah, en ce moment, bah, comme je vous ai dit, nouvelle étape, donc euh, nouvelle euh, mise en place d'une euh, nouvelle façon d'agir, nouvelle façon d'être en action. Et de ce fait, bah, ça me déclenche des migraines parce que je peux avoir une, une peur qui, qui, qui est là, qui est récurrente, dont je ne suis pas consciente. Hein, mais euh, le problème vis-à-vis -vis de, de mon père est tout à fait exact parce que j'ai un problème relationnel avec mon père. Euh, j'ai je, je, voilà, un problème relationnel avec mon père et peut-être que ça vient de là aussi. Euh, je ne sais pas. Euh, donc, euh, bah, euh, disons que ce problème euh, joue sur ma vie, euh, a joué tout au long de ma vie. Euh, présent aujourd'hui, je ne sais pas s'il est présent encore aujourd'hui, parce que je me suis pardonnée, je lui ai pardonné. Donc, je ne sais pas s'il est présent en tant que père, mais je sais que le, le problème de fond, lui, euh, est toujours présent. Et euh, je me dois de, de travailler dessus pour éviter toutes ces migraines qui sont euh, récurrentes et euh, qui sont relativement présentes. A savoir que ce problème joue sur euh, ma vie euh, familiale et donc euh, familiale, intime. Et euh, c'est donc euh, une grosse, grosse, grosse blessure que j'ai euh, à ce niveau-là. Et que je dois travailler par le fait. D'où bah, toutes ces migraines qui sont là. Et qui font qu'elles me rappellent que j'ai un travail à faire. Que bah, se positionner par rapport... En fait, elles vous aident en vous disant, euh, voilà, euh, j'arrive parce qu'il y a ça que, pas, que tu ne fais, fais pas. Ou que tu n'as pas compris. Ou qu'il faut, faut que tu réajustes. Voilà, il faut se réajuster. Voilà, le problème de la migraine. Je crois qu'on en a fait le tour. Euh, évidemment, si vous avez des, des questions ou euh, des, euh, des suggestions, euh, bah, n'hésitez pas à hein, poster les en dessous. Vous, tout, tout, tout, euh, toute bonne action est la bienvenue, j'ai envie de dire. Toute bonne euh, information est la bienvenue. Donc, euh, n'hésitez pas, pas. Vous pouvez, vous pouvez euh, laisser des commentaires, laisser des messages. Partagez euh, les vidéos. Et euh, bah écoutez, euh, j'espère que ça vous aura un peu aidé, que ça vous aura parlé. Euh, pour ceux qui n'ont pas euh, ce livre, donc je vous rappelle. Là, vous allez l'avoir à l'envers Et je vous mets la photo euh, à l'endroit, au niveau de la vidéo. Et euh, voilà. Donc, euh, que dire d'autre Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à une prochaine fois. Bye.